Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un deuxième Dog News cette nuit en quelques minutes puisque oui, bah justement il y a quelques minutes, on vous partageait sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube une information qui avait été lâchée par The Illuminaire D qui annonçait que l'acteur qui allait incarner Joël dans la série The Last of Us par HBO serait Mahershala Ali. Après de nombreuses réactions et un peu une incompréhension, on vous disait il y a quelques minutes seulement que l'on serait vite fixé, sans doute dans les prochaines heures, pour la confirmation ou le démenti. Eh bien, ça n'a pas tardé puisque quelques minutes après, c'est le magazine The Hollywood Reporter qui a fait l'annonce en exclusivité de l'actrice qui allait incarner Ellie. Et on retrouve la jeune actrice Bella Ramsey qui est âgée de 17 ans et qui s'est un peu illustrée dans la série Game of Thrones qui est confirmée au casting. Ça a été annoncé donc en exclusivité par The Hollywood Reporter. Ça a été confirmé par Neil Druckmann. Et dans l'article, on apprend que... Mahershala Ali ne jouera pas Joel, cependant The Hollywood Reporter confirme qu'il y a bel et bien eu des discussions, mais que ces dernières n'ont pas abouti. Quoi qu'il en soit, Bella Ramsey est donc bien confirmée au casting, elle va avoir la lourde tâche d'incarner Ellie, l'adolescente de 14 ans qui a grandi dans le monde dévasté de The Last of Us. Le choix de cette actrice n'est finalement pas très étonnant puisque Caroline Strauss, la coproductrice de Game of Thrones, est également la coproductrice de la série The Last of Us. Ainsi, elle a pu voir évoluer la jeune actrice dans son rôle dans Game of Thrones. Donc on espère et on souhaite bonne chance à cette jeune fille pour pouvoir nous émerveiller et surtout nous émouvoir dans le rôle de Ellie. Ce sera quand même un sacré défi pour la jeune anglaise. On rappelle que la série The Last of Us donc, est coproduite également par Naughty Dog avec Evan Wells et Neil Druckmann, les deux coprésidents de Naughty Dog, et qu'elle sera donc l'œuvre de Craig Mazin, le réalisateur de la série Tchernobyl. Pour le moment, aucune date de diffusion. Normalement, les choses devraient s'accélérer cette année. Il devrait y avoir le, le pilote qui devrait être tourné bientôt. Et on a appris le mois dernier que c'est le réalisateur Katemir Balagov qui sera chargé de ce pilote. Et on espère avoir des informations très prochainement. Et du coup, plus d'informations sur le casting et sur l'acteur qui va incarner Joël côté de Bella Ramsey. Voilà pour cette information nocturne, n'hésitez pas à nous dire vos retours dans l'espace commentaire. Nous on se retrouve tout de suite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour toujours plus d'actualités autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous et à très vite